Dans nos cellules, il existe un noyau qui dirige la cellule et dans la cellule, il existe des bâtonnets qu'on appelle les chromosomes. En principe, nous avons 46 paires de chromosomes. Et là, dans le cas de la trisomie 21, c'est le chromosome numéro 21 parce que chaque chromosome a un aspect particulier, il a un numéro. Donc, en l'occurrence, dans la trisomie 21, le chromosome numéro 21 existe en trois exemplaires au lieu d'exister en deux exemplaires. C'est pour ça qu'on parle de trisomie 21. Il y a deux types de trésomie 21, il y a la trésomie 21 libre et homogène et où toutes les cellules sont concernées par la trésomie 21 et puis il y a une particularité à une trésomie 21 qu'on appelle en mosaïque où seulement quelques cellules du corps qui sont concernées par la trésomie 21. Si on donne une proportion c'est que 5% de euh, trisomie en mosaïque et 95% de trisomie 21 où toutes les cellules, que ce soit du cerveau, du cœur, du rein, sont trisomiques, avec un chromosome en trop et qui dit la cellule, pour fonctionner normalement, elle a besoin de ses 46 chromosomes. Dès lors qu'il y a un chromosome de trop, c'est-à-dire qu'il y a des commandes en trop, et donc ça va perturber à la fois la constitution du corps et ça va générer parfois malheureusement des malformations. Et notamment par exemple, une malformation cardiaque qui s'appelle le canal atrioventriculaire qui est associé à la trisomie 21 dans 50% des cas. Un enfant sur deux porteur d'une trisomie 21 a une malformation cardiaque. Bien sûr, il peut exister des facteurs de risque, mais on ne les connaît pas tous. Le facteur qu'on connaît le mieux, c'est l'âge maternel. Et on sait que plus l'âge maternel est avancé, plus il y a un risque de 13 21. Bien sûr, sans culpabiliser les mères, parce que ce n'est pas de leur faute ou de leur fait, mais malheureusement, l'âge fait qu'il y a une prédisposition à faire des enfants qui ont une 13 21. L'âge paternel n'a pas été corrélé au risque de 13 21. Et après, j'imagine que peut-être qu il y a des facteurs environnementaux qui peuvent influencer, mais pour le moment, on est au stade de recherche et de, plutôt de supputation. Le dépistage prénatal est extrêmement développé dans, le, dans, dans notre pays, en France. Le diagnostic peut se faire extrêmement tôt sur des facteurs de risque, bien sûr, et donc sur des facteurs de risque et surtout sur la première échographie qui va mesurer l'épaisseur de la nuque du fœtus. En plus d'une prise de sang chez la mère, on va faire ce qu'on appelle un risque combiné, et on va dégager le risque d'avoir un bébé porteur de trisomie. Dès lors que le risque est supérieur à un certain seuil, à ce moment-là, on peut proposer des méthodes pour le diagnostic. Actuellement, il y a deux grandes méthodes pour confirmer le diagnostic. La première, c'est l'amyosynthèse, c'est-à-dire fait une piqûre dans le ventre pour chercher du liquide amniotique. À partir de là, on l'envoie au laboratoire et euh, le laboratoire fera l'analyse. Il nous dira si le bébé est porteur ou pas de trisomie 21, mais on profitera pour la recherche d'autres trisomies comme la trisomie 13 ou la trisomie 18 et on peut même étendre l'étude génétique à d'autres anomalies. Maintenant, il y a un autre diagnostic qui est récent qu'on appelle le diagnostic non-invasif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire la piqûre et sur une prise de sang maternelle, on peut doser parce qu'on sait qu'entre le fœtus et la mère, il y a un petit passage de globules rouges ou surtout de l'ADN qui va circuler. Cet ADN du fœtus qui circule dans le sang maternel, on est capable de l'extraire et de l'analyser au laboratoire. Bien sûr, les deux examens ne sont pas proposés comme ça, il y a des indications pour faire il y a des indications pour faire ce qu'on appelle l'ADNLC, l'ADN libre circulante de fœtus et à partir de là on fera le diagnostic.